J'aimerais que tout le monde applaudisse. On sait son existence, exprimait un regard, ma volonté pour obtenir un droit d'égard Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont jouer cette musique, et le jazz à swingé les fleurs du jazz, les trous du meurtre la fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle passe la fleur du jazz La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce La fleur du jazz, que vous à moi, que dans ce chant de jazz un bonheur frais révolution alors qu'Effels était trop proton sans rédemption d'un rythme qui vivra longtemps. Charlie Parker Louis Armstrong ils ont joué cette musique et le jazz a suivi. les fleurs du jazz des tons du marteau base, la fleur du jazz, elle boumne, elle jazz, la fleur du jazz La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase La fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz Et aujourd'hui, elle a grandi dans notre intimité En réveillant dans nos pensées cette sensibilité L'émergence, son existence, les filles un regard pour obtenir un droit d'égard Charlie Parker, Louis Armstrong Ils ont joué cette musique Et le jazz a su une fleur du jazz, elle a des ponts D'une tout pas. La fleur du jazz, elle joue nos hits elle La fleur du jazz, la fleur du jazz Elle pousse en moi comme dans ce vase de vous à moi, dans ce toi ce soir, j'ai cueilli ce bouquet de fleurs de phrase Je t'ai guidé vers ce refrain, cette note bien en phase Si tu me suis, je te dirai des mots d'amour toujours Pour caresser ton cœur, sans l'en prendre autour J'arrive à Oui ils ont joué cette musique, et le jazz a swingé La cœur du jazz, elle a des points, du marque de buzz. La cœur du jazz, elle joue la hymne, et la fleur du jazz La cœur du jazz, elle pousse sans moi, comme dans ce buzz La cœur du jazz, de vous à moi, dans ce chant de jazz la cœur du jazz, elle est trop, du tout au panou, la terre du jazz, elle est plus loin, elle est plus du elle est plus elle est plus loin, elle jazz, plus loin, elle est plus loin, elle est plus loin, je est plus chante. Ouais, est plus je chante, est